Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Cette semaine l'actualité c'est encore les sargasses puisqu'elles ne cessent d'arriver sur les communes littorales de notre archipel et bien évidemment le maire de Petit-Bourg a pris la bonne décision en ce début de semaine en prenant un arrêté de fermeture des écoles mais aussi des collè du collège et du lycée de Petitbourg donc cette situation était très favorable et répondait au principe de précaution que le SNES et la FSU réclament depuis des semaines malheureusement ni monsieur le préfet ni monsieur le recteur n'ont eu le courage de suivre réellement le maire si bien que quand monsieur le recteur s'est déplacé au lycée des droits de l'homme il a décidé la délocalisation des épreuves écrites du baccalauréat dans quelques semaines mais par contre pour les épreuves orales qui doivent se tenir la semaine prochaine en sciences physiques pour les épreuves orales de BTS qui doivent se tenir dès lundi, eh bien, il n'a pris aucune décision. Si bien que le maire, sous la pression multiple, on peut l'imaginer, euh, du préfet, euh, du rectorat, euh, voire même du chef d'établissement, du proviseur qui a décidé de laisser son établissement ouvert, contrairement à l'avis euh, du maire, alors que le maire a un pouvoir de police sur sa commune s'il considère qu'il y a un danger grave, ce qui est le cas, et eh bien ce proviseur a décidé de maintenir les conseils de classe en dépit du bon sens, malgré les odeurs, malgré les plaintes des collègues. Si bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on pourrait avoir un principe de précaution totalement appliqué et ce n'est absolument pas le cas parce que ni M. le Recteur ni M. le Préfet ne prennent leurs responsabilités. On est dans une situation où on attend un drame humain pour prendre des, des, pour prendre des décisions. Et ça, c'est absolument scandaleux. Le SNES et la FSU sont seuls à dénoncer cela aucune autre organisation syndicale ne prend la parole sur le sujet, comme s'il n'y avait pas de problème. Ces problèmes sont scientifiquement reconnus. Il faut prendre des décisions très rapidement. Il faut agir pour le principe de précaution. Et bien, dans l'Académie de Guadeloupe, on ne fait absolument rien. Le SNES et la FSU sont absolument horrifiés de voir que ces décisions sont prises. Sur la commune de Capesterre de Marie-Galante, le préfet s'est déplacé. Aucune décision n'est prise, alors que la situation semble largement pire qu'à Petit-Bourg. Sur la commune de Sainte-Anne, Plusieurs collègues se sont mis en droit de retrait, ce droit de retrait a été reconnu par le com la commission Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail. Malgré ça, l'établissement n'est toujours pas fermé, aucune décision n'est prise concernant les délocalisations des épreuves du brevet. Il faut arrêter cette situation de aller. cette situation qui met en difficulté tout le monde et qui risque de conduire à une catastrophe. Que fera-t-on si un élève tombe pendant une épreuve orale euh, du baccalauréat ou du BTS Que fera-t-on s'il y a une plainte de déposé, s'il y a des recours personne ne semble se poser la question, alors que le principe de précaution est très simple à prendre et que ça résoudrait l'ensemble des problèmes. Donc nous nous réitérons ici au SNES à la FSU nos demandes, application du principe de précaution, et nous disons à tous les collègues qui se sentent mal et qui se sentent en difficulté, mettez-vous en droit de retrait, le droit de retrait a été reconnu dans les communes de Petitbourg, sur la commune de sainte anne donc n'hésitez pas en cas de souci, mettez-vous en droit de retrait, protégez-vous. Alors, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, si elle vous a plu, eh bien, on vous propose de l'aimer, de la partager. Et puis, comme nous ne vivons que de cela, et bien évidemment, de vous syndiquer en suivant les liens qui se trouvent en dessous. À bientôt!